Est-ce que vous avez déjà eu à tomber sur des personnes qui se font passer pour les autres ou communiquer avec des personnes et que par la suite vous vous rendez compte que c'est soit un arnaque ou une personne qui se fait passer pour votre ami, votre frère, votre soeur ou tout simplement d'un proche dans le but de vous extorquer ou bien de vous, en fait, de vous approcher? Donc, mon nom c'est Gilles Blas et je suis développeur web. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usurpation d'identité. Et des anarches de plus en plus fréquents sur le net. Nous allons ensuite voir comment euh, y faire face et surtout comment éviter de tomber dans le piège de ces criminels. Donc, qu'est-ce qu'une usurpation exactement Dans l'usurpation, c'est tout simplement le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans le but, euh, soit de bénéficier de ses avantages ou dans le but de, de ou bien de commettre un crime. Donc, je veux prendre un exemple. Donc. Et comme vous pouvez voir par exemple ici, j'ai fait une recherche euh, dans, euh, dans mon compte LinkedIn du nom Samuel Epsi. Donc euh, je vais faire une recherche et chercher tous les résultats. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui se font passer pour Samuel Etofis. Et si je clique sur suivant, donc euh, là vous, vous constatez que la liste est vraiment assez longue. Et je vais, si je continue, donc... Vous voyez en fait qu'il y en a tellement, il y a, il y a plein de monde en fait. Il y a quelques années de cela, lorsque je commençais sur LinkedIn, euh, j'ai reçu une invitation d'une personne, du moins d'une personne qui s'appelait, euh, qui avait pour nom Samuel Etofis. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, waouh, je me suis dit, enfin waouh, je suis tellement populaire au point où le grand footballeur Samuel Etofis m'envoie une invitation. Et quelques mois par la suite, j'ai encore reçu une deuxième invitation, euh, toujours avec le même nom, Samuel Office. Bon, cette fois-là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il il, m'a retiré de son compte et il est en train de revenir. Et bon, pour moi, ça n'a pas vraiment attiré mon attention. Et quelques temps après, j'ai encore reçu une troisième invitation. Et là, je me suis dit, ah, ça fait vraiment trop. Et je suis donc allé dans euh, ma page, j'ai donc commencé à faire des recherches. Et je me suis rendu compte que, en fait, parmi tous ces... Dans, ma, dans mon profil, il y avait trois personnes différentes, qui, trois personnes qui avaient le nom Samuel Office avec la photo du footballeur. Et ça m'a poussé vraiment à, à, aller da, à faire plus de recherches. Et je me rends compte eff, effectivement que sur la plateforme LinkedIn, il y a plusieurs personnes, environ une dizaine de personnes, qui se font passer pour Samuel Office Et la question qu'on peut se poser, c'est qui est vraiment le vrai Samuel Office Est-ce que parmi ces gens, il y a vraiment une personne qui est vraiment le Samuel Office Donc c'est pour ça que parfois, il faut vraiment faire très attention. Parfois, euh, on peut communiquer avec des personnes sur les médias sociaux sans les connaître, leur donner nos informations, leur parler de notre vie, ou bien euh, même parfois aller au point de leur donner de l'argent euh, en croyant que c'est soit un ami, un proche ou une personne qu'on connaît. Pourtant, c'est tout simplement les usurpateurs. Donc, maintenant, comme, comme nous connaissons un peu que que ce que c'est que l'usurpation, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le piège? Ce que moi, je conseille fortement aux gens qui sont sur le net, Lorsque vous communiquez avec du monde, faites vraiment très attention lorsque vous donnez vos informations. Parce que parfois, lorsque vous donnez vos informations au monde, vous ne savez pas qui, qui, qui est derrière le clavier. S'il si, arrive au point où vous communiquez avec quelqu'un et que vous voulez vraiment aller au-delà de la simple communication et donner vos informations, il serait important de soit le faire, euh, soit via un téléphone ou bien, euh, si possible, même aller dans un appel vidéo. Parce que parfois, on ne sait pas vraiment euh, si la personne avec qui on communique, c'est vraiment la vraie personne. Et deuxièmement, si vous vous rendez compte que la personne avec qui vous communiquez est un usurpateur, il ne faut pas surtout hésiter à le dénoncer. Il y a plusieurs moyens de dénoncer les usurpateurs sur les médias sociaux. Donc que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, Twitter, il y a un centre d'aide qui, qui, peut, qui peut vous aider à dénoncer les usurpateurs. Et aussi, si vous vous rendez compte qu'une personne est usurpateur, il faut vraiment annoncer à, vous, à vos amis que je pense que cette personne est usurpateur pour que vos amis ou bien vos, vos, les personnes avec qui vous communiquez dans votre réseau ne puissent pas tomber aussi dans le piège. Et enfin, rassurez-vous de bloquer ces personnes-là. Parce que si quelqu'un euh, est un usurpateur qu'il est dans votre réseau, il peut aussi envoyer des invitations à d'autres personnes. Et bon, vu que parfois les gens acceptent de l'invitation en se basant sur les connexions, certaines personnes vont accepter de l'invitation en croyant que ces personnes-là sont euh, peut-être vos amis ou pas, vos, vos amis ou vos relatifs, ou, ou, ou peut-être un